en fait à une tentative de se justifier après ces annonces fin 2021 et dans le courant de cette année 2022 que l'inflation était provisoire, qu'elle n'irait pas très haut et qu'elle chuterait à 2 ou 3% début 2023. On voit qu'on est loin du compte. À l'époque, elle nous l'a joué autorité de compétence sur le mode « voilà l'explication, c'est la présidente de la BCE qui vous le dit, circulez, il n'y a rien à voir ». Nous avons maintenant la preuve qu'elle était complètement à côté de la plaque. J'avais alors expliqué, comme d'autres observateurs, que les propos de Madame Lagarde ne tenaient pas debout. Les soi-disant prévisions de Madame Lagarde et, ce qui est plus grave, de son institution étaient juste de la com. L'inflation, continuellement en hausse et à plus de 10% pour octobre dans l'Union européenne, le montre. Madame Lagarde avait donc dit n'importe quoi dans le seul objectif d'avoir l'air de contrôler la situation. Avoir l'air, voilà l'alpha et l'oméga de nos dirigeants. Le 27 octobre, elle nous a encore dit n'importe quoi faute de trouver une explication qui ne soit pas ridicule à la faillite cinglante de ses annonces précédentes, de ses annonces réitérées pendant un an. Madame Lagarde disait aussi n'importe quoi quand ministre des Finances de Sarkozy, en 2008, elle annonçait ⁇ Ceci n'est pas un crack ⁇ quelques jours avant l'effondrement des marchés financiers occidentaux et mondiaux. 14 ans après, elle continue à dire n'importe quoi depuis un des plus hauts postes des institutions de ce monde, ce qui est le cas de la Banque Centrale Européenne. Avant d'être à la BCE, elle était au FMI, rappelez-vous. C'est ce que nous dit le cas de Christine Lagarde, qui est le sujet de cette vidéo et de son titre. Qu'une personne dont l'incompétence est éprouvée ait pu continuer une carrière au plus haut niveau international, ça interroge. Dans un environnement professionnel normal, privé ou public, les, les incompétences sont virées ou mises au placard. Mais ils ne se retrouvent jamais à la tête de l'organisation parce qu'il mettrait en danger sa survie. C'est comme ça parce que les organisations, pour durer ont des mécanismes qui justement écartent les nuls des plus hautes responsabilités. C'est vrai que ce ne sont pas toujours les meilleurs qui arrivent au sommet, mais jamais les nuls. Regardez comment un patron de PME organise sa suite. Il ne confiera pas la, di Il ne confiera pas la direction de son entreprise, au moins apte de ses enfants mais au meilleur. Et si aucun n'est à la hauteur, il prendra un directeur venu de l'extérieur. Ce qui n'empêchera pas que la propriété de l'entreprise demeure à ses enfants, mais il ne confiera pas le manche de l'avion à quelqu'un dont il sait qu'il ne sait pas piloter. Qu'une Christine Lagarde fasse une telle carrière prouve que, dans les sphères dirigeantes de l'Union européenne, la compétence est exclue des critères de sélection. C'est la marque d'une caste Refermée sur elle-même et, par conséquence, de moins en moins compétente. Ce choix de parler à la légère plutôt que d'agir est typique des dirigeants français en tout domaine. C'est la marque de fabrique des parachutés à des postes au-dessus de leurs compétences. Regardez lequel président. Il ferme la centrale de Fessenheim quand il arrive aux affaires en 2017. Puis, face aux conséquences de ce choix, exacerbé par la guerre en Ukraine, et même plus exactement révélé par la guerre en Ukraine, il devient un chantre de la création de nouvelles centrales nucléaires. Apôtre de la mondialisation, c'est-à-dire de la désindustrialisation de la France contre les gouloirs réfractaires. il devient, avec la crise de la Covid, l'avocat de la relocalisation et de la réindustrialisation. Il nous sort maintenant un projet de loi sur l'immigration pour traquer les clandestins, mais sans faire de la clandestinité un délit. Ceux qui n'autorisent pas la police à les rechercher. Il nous exhorte à réduire notre consommation d'énergie et en même temps annonce qu'il va livrer à l'Allemagne une partie de notre, de notre gaz. Donc Cette liste n'est pas limitative et si vous avez du temps à perdre et envie de vous amuser, je pense que vous pourriez passer en revue toutes ces déclarations contradictoire depuis 2017, euh, l'effet comique est, est attendu. Ces gens vivent dans un univers intellectuel soumis à un conformisme absolu. C'est ce conformisme qui inspire leur déclaration. La conséquence est qu'ils ne pensent pas, le conformisme étant incompatible avec la pensée autonome, et la pensée est autonome ou elle n'est pas. Pas de pensée construite, donc pas de cap, pas de cap, donc démarche erratique. Tout cela appuyé sur des techniques de communication pour brouiller la compréhension du public. On ne résout rien, en tout domaine, on délivre au public un narratif ultra-conventionnel qui coche toutes les cases des idées qu'il faut avoir. Malheureusement, ce sont des idées fausses. Mais pour s'en rendre compte, il faudrait une autonomie de pensée. Chacun de nous, chaque jour qui passe, a l'intuition qu'un pays ne peut pas accumuler autant d'erreurs et d'impuissance sans rencontrer la catastrophe. La gestion suicidaire pour l'Union Européenne de la crise ukrainienne confirme que nos dirigeants ont, sont dépassés par la situation. Pour soustraire en grande partie notre épargne aux effets qui arrivent de la situation actuelle, il faut détenir de l'or, qui est une protection puissante, mais elle ne suffit pas. J'en parle avec d'autres solutions dans le rapport offert « Défendre son patrimoine en 2022 », accessible par le lien sous la vidéo et la fiche qui apparaît en haut à droite en ce moment.